Monsieur Barnier, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci. Euh, merci à Georges et à la présidence de euh, la très bonne coopération que nous avons depuis plusieurs mois ensemble. Euh, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Euh, de, depuis deux ans, euh, à la place où je me trouve, euh, avec la confiance du président Juncker, du président Tusk et des membres du Conseil européen, la confiance du Parlement européen, je travaille avec une certaine méthode pour mettre en œuvre méthodiquement et calmement les décisions de l'Union européenne exprimées par d'une part le Conseil européen dans ses résolutions et dans ses guidelines et en même temps du Parlement européen dans plusieurs de ses résolutions. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces euh, guidelines ou ces résolutions euh, La volonté d'être unie est exprimée depuis le mois de juin 2016 par les institutions européennes. Et à la place où je me trouve, je suis euh, un ouvrier de l'unité des, des 27. J'espère un ouvrier qualifié. Hein de cette unité que nous cultivons tous les jours et qui est faite de transparence, de dialogue, de confiance. Unité, défense des intérêts de l'Union européenne et des fondations de l'Union européenne que les Britanniques connaissent bien puisque nous les avons construites ensemble depuis 44 ans. C'est le marché unique dans toutes ses dimensions qui est notre principal atout dans le monde actuel et dans le monde qui vient. Euh, un retrait ordonné du Royaume-Uni, ça a été quotidiennement, et ça reste euh, l'objectif. Et évidemment, avec le retrait ordonné, vient dans de bonnes conditions, ou dans de bien meilleures conditions, euh, la deuxième négociation qui est au moins aussi importante à mes yeux qui est celle du partenariat futur avec le Royaume-Uni qui restera, qui reste un pays ami, allié et partenaire ami, allié, partenaire euh, voilà euh, comment et pourquoi nous travaillons depuis euh, deux ans alors on se trouve à la veille d'un conseil européen que le président Tusk a provoqué, euh, compte tenu de la situation euh, à Londres, euh, pour permettre à Theresa May euh, de dire euh, the way forward, hein. euh, euh, timeline, la feuille de route dont l'Union européenne a besoin pour prendre de bonnes décisions. Euh, L'élément nouveau. Euh, dans ce contexte grave et, et complexe grave et complexe euh, c'est évidemment euh, la discussion cross-party qui a été euh, finalement engagée par Theresa May avec euh, le Labour. Euh, nous avons exprimé euh, tous euh, une attente et un espoir à propos de cette négociation cross-party, une attente et un espoir qu'il aboutisse, ce dialogue, à un résultat positif qui permettra de construire enfin une majorité positive, elle aussi, autour de cet accord de retrait. J'ai pu redire ce matin devant les ministres que, si le Royaume-Uni veut sortir de manière ordonnée, le seul outil, le seul moyen, c'est ce traité sur le retrait ordonné que nous avons négocié ensemble et agréé ensemble. Euh, de ce dialogue cross-party, euh, qui est encore une fois l'élément nouveau, peut résulter une demande nous sommes prêts non seulement à accepter mais à mettre en œuvre pour la relation future et vous m'avez souvent entendu dire euh, un que le traité de retrait n'était pas renégociable ne serait pas réouvert et il ne le sera pas Deux que la déclaration politique qui fixe le cadre de la future relation elle peut être améliorée on peut y mettre de l'ambition supplémentaire, beaucoup plus d'ambition, euh, si le Royaume-Uni le demande. Évidemment, euh, je précise un point qui doit être aussi clair. Euh, cette ambition euh, pour la future relation, qui consisterait par exemple à ajouter, je dis bien ajouter, au Free Trade Agreement, à l'accord de libre-échange, sur lequel nous sommes d'ores et déjà d'accord avec les Britanniques, c'est le minimum, à ajouter à ce Free Trade Agreement une union douanière, par exemple, une vraie union douanière, euh, euh, nous sommes prêts, en quelques jours, quelques heures, à, à améliorer et à modifier la déclaration politique. Mais euh, les demandes que nous espérons et que nous attendons du côté du Royaume-Uni dans le cadre de ce dialogue cross-party devront respecter les principes qui sont ceux du Conseil européen et du Parlement européen, respecter ce que nous sommes et ce que nous resterons. Je les rappelle à toutes fins utiles l'intégrité du marché intérieur l'autonomie de décision des 27 et l'indivisibilité des quatre libertés. Nous ne sommes pas prêts à fragiliser ou à compromettre euh, les fondations même euh, de l'Union européenne qui s'appuie sur euh, ce marché intérieur et ce qu'il est comme un véritable écosystème qui protège les entreprises et surtout et d'abord qui protège les consommateurs. Il faut que ce point soit bien compris. Et s'il est bien compris, alors nous sommes prêts immédiatement à, euh, comme le président Juncker l'a dit plusieurs fois, euh, et encore il y a quelques jours en plénière du Parlement européen, nous sommes prêts à euh, adapter, améliorer, euh, donner plus d'ambition à la déclaration euh, politique qui fixe le cadre de la future relation. Voilà. Alors. Pourquoi j'insiste sur ces points-là et sur ces éléments nouveaux euh, dont nous espérons euh, euh, qu'ils permettront euh, d'engager un nouveau processus à la Chambre des communes et de construire euh, finalement euh, le plus vite possible une nouvelle majorité autour de cet accord et de cette nouvelle déclaration politique euh, Pourquoi j'insiste C'est parce que, évidemment, euh, c'est cela qui donnera du sens à la demande présentée par le Premier ministre britannique d'une extension. Une extension, c'est à ce sujet que je vais dire aujourd'hui, pardonnez-moi de ne pas être plus long sur cette question, mais c'est une question qui appartient à la responsabilité des dirigeants européens demain. Cette extension, elle doit être utile. et doit être utile pour donner plus de temps, s'il c'est nécessaire, euh, pour réussir le processus politique que je viens d'évoquer, pour réussir à euh, construire cette majorité. Et donc, euh, la question de la durée de l'extension qui est posée euh, longue ou courte avec euh, des avantages ou des inconvénients, moi je ne vais pas euh, me prononcer là-dessus, euh, à la place où je suis, ce je veux simplement dire que, que cette durée elle doit être proportionnelle à l'objectif. Euh, voilà ce que je peux dire. Euh, elle doit servir, euh, un objectif, cette extension. Voilà. Un des ministres disait tout à l'heure, et j'arrête maintenant, euh, notre objectif c'est de réussir un, un retrait ordonné je préfère dire cela aussi comme ce ministre euh, euh, plutôt que dire euh, notre objectif c'est d'éviter le no deal euh, euh, le no deal ne sera jamais la décision de l'union européenne le no deal ne sera jamais la décision de l'union européenne nous avons travaillé pour un accord pour un traité qui d'ailleurs est beaucoup plus qu'un deal hein. 600 pages d'un traité précis euh, qui apporte des garanties, là où le Brexit crée de l'insécurité juridique aux citoyens, en Irlande, euh, pour les bénéficiaires des fonds européens et dans tant d'autres domaines, euh, c'est plus qu'un deal, c'est un traité. Euh, euh, et nous avons travaillé pour ce traité avec les Britanniques. Euh, donc le « no deal », ça sera jamais la décision de l'Union européenne. Ce sera toujours euh, euh, la responsabilité du Royaume-Uni de nous dire ce qu'il veut. Euh, s'il veut arrêter le processus du Brexit, il peut le faire avec euh, la révocation de l'article 50. Et s'il veut empêcher un deal comme euh, s'il veut permettre un deal ou empêcher un no deal comme je l'ai entendu à la chambre des communes, s'il veut éviter un no deal, euh, alors euh, il faut euh, voter pour l'accord avec les améliorations de la déclaration politique. Et ça, c'est la responsabilité. Et ça restera la responsabilité euh, du Royaume-Uni et de lui seul. Voilà ce que je peux dire euh, à ce stade des débats qui ont été extrêmement euh, euh, divers, euh, constructifs, euh, solidaires. Euh, J'ai été très touché des nouveaux témoignages de soutien et de confiance qui ont été exprimés par chacun des ministres euh, pour le travail que notre équipe, qui est leur équipe, accompli depuis deux ans et qu'il va continuer. Merci.